J'aimerais bien aller au ton, comme ça va me plaire et comme j'adore déjà la bolanche qui est presque la même technique de pêche et après je vais passer pour sur un, un CGM, une seconde CGM pour aller au BEP pour avoir un Capitaine 200 et pour enfin partir. C'est notre beau-père qui nous a plus mis dans la voie du marin comme euh, il voulait nous expliquer euh, comment dire ça les fils du métier. nous a donné envie, donc et après, euh, après la quatrième, on est, est venu ici, comme en première année. Et après, euh, après on, on veut suivre son chemin, pour être pareil, pour aller au ton avec lui. C'est un métier qui bouge, on n'est pas totalement euh, derrière un bureau, et euh, on ne fait jamais la, la même chose. J'ai fait un mois en, à la Bolanche, deux semaines au casier, à Trévignon et, un, et aussi à la ligne à Trévignon pendant deux semaines. Et je suis parti 15 jours à la Seine Danoise à Concarneau. Moi à la Boulinche pendant un mois et demi et euh, encore un autre stage à la Boulinche deux semaines et un stage au casier pendant deux semaines aussi. Vous racontez ce que vous avez fait aujourd'hui <rire> bah, on, euh, on a essayé de pêcher le macro, bah, on a enfin réussi sur deux années. On a bah, une pêche miraculeuse, à chaque fois qu'on remontait les lignes 5 bah, macros euh, sur euh, les lignes. les mitraillettes. Après on a triper, tout ça allait encore, hein, et euh, on était tous heureux.